C'est un hold-up de dopamine. <coughs> euh, je crois que vous n'êtes pas prêt pour l'épisode du jour. Je suis peut-être parti un poil loin dans ma tête. Quoi okay. Yo, mais euh, petit rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, j'ai la flemme. Et ça tombe bien. Parce que le sujet du jour, c'est le cannabis. Le THC et le cerveau. J'avais trop de putaclic à, à faire avec ce sujet en mode « Sommes-nous tous drogués »« Est-ce que notre corps produirait naturellement du cannabis ?»« Pourquoi les gens qui fument sont à la fois si heureux et à la fois tant dans le pâté ?» Attends, je peut-être un peu nul. « Est-ce que nous allons mourir ?» Et tout et tout, finalement, je suis plus partie sur pourquoi on plane sous cannabis. Bon, mais il est temps d'attacher sa ceinture. Oui, sa ceinture... Euh imaginaire, et de rentrer dans le cerveau pour assister à la plus grosse escroquerie de tous les temps. Je pèse pas du tout mes mots. C'est dingue Bon, déjà, base de la base, je vais juste vous rappeler ce que c'est un neurone. Alors parce que oui, on a tous assisté à des cours d'SVT, mais il y en a qui ont pas trop dû écouter. Je connais plutôt bien. Bref, un neurone, c'est une cellule nerveuse qui fait circuler l'information dans ton corps. Quand tu fais ça là, waouh, t'actives des neurones. En vrai, le neurone, c'est un petit peu comme le... le naine de Gun. Sans lui, on serait éclaté et on semblerait plutôt à des trucs comme ça. Voilà. Donc il y a une décharge électrique qui va traverser le neurone en mode pfff, comme ça, genre, et ça va libérer une substance chimique. Et ça, c'est les neurotransmetteurs. Actuellement, dans ton corps, quand tu prends un max de kiff à regarder cette vidéo YouTube, il y a un neurotransmetteur cannabinoïde qui agit et qui a pour petit nom Anandamide. Lui là, monsieur Anandamide, pas besoin de fumer. Il voyage tranquillou dans ton corps sans aucune autorisation de ta part. Il est genre naturellement produit par ton corps. Et ce petit truc, il influe sur ton énergie, sur ton humeur, sur la perception du temps, etc., etc. Non, t'as toujours pas commencé à fumer à ce stade de la vidéo. Sauf que fourberie, fourberie, c'est Kiki qui ressemble beaucoup à lui là, monsieur Anandamide. C'est son jumeau maléfique, le THC. Je dis maléfique parce que j'ai quand même beaucoup passé de temps avec cet ami là. Au début, il est rentré dans ma vie mais il m'a dit, salut mec, je suis le THC, tu veux pas genre qu'on partage un moment Je lui ai dit non, t'es bizarre, enfin dégage. Et puis après, genre mes potes, ils avaient l'air de kiffer, passer des moments avec lui. Et je lui ai dit, mais vas-y, viens, pourquoi pas <rire> J'aurais jamais dû l'écouter. Ne pars jamais ce truc, T'acceptez jamais ce jumeau maléfique. Mais si jamais ça vous intéresse cette histoire, c'est une autre vidéo que je vous ai mis. Je suis pas sûre qu'elle sera sortie quand sortira cette vidéo, parce que c'est la vidéo en complément. Reprenons. Jusqu'à là, on était sobre. Dans notre cerveau, c'était le havre de paix. Et donc là, tu décides de fricoter avec le THC. Donc tu vas le manger ou le fumer, comme tu veux. Et là, dans ton havre de paix, qui est dans ta tête, va se déplacer un énorme nuage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va focus ton cerveau à l'instant T. Non, genre un tout petit peu plus près quand même. Yo, moi c'est, je suis euh, la reine Amidala. Euh, attendez, non, je suis Anandamine. Anandamine. Petit check et tout, donc tranquille. anandamide, elle passe. Euh, elle se connecte au récepteur neuronal. En gros, elle fait son taf et tout. Et là, hop, plot twist, parce que là. Il enlève son masque. C'est qui dessous C'est le THC. Et ça, depuis le début. En fait, le THC, il a un pass VIP dans ton cerveau. Il se fait passer pour un anandamide et ton cerveau, il à rien du tout, en fait. Sauf que ce petit bâtard, à l'inverse de l'anandamide, lui, il va foutre le bordel. Déjà parce que ses effets durent super longtemps, parce qu'il va saturer ton cerveau et il va l'empêcher de s'autoréguler. Il rentre, il manipule tout son petit monde et toi, bah... Tu planes. Tu planes parce que... Pourquoi on met des posters de stars sur nos murs Pourquoi on met pas des posters de la dopamine La dopamine, c'est la star de nos cœurs, en fait. Moi, mes enfants, je leur dirais, mais des posters de dopamine, c'est elle la vraie star de ta vie, et tout. Hum, ils seront pas traumatisés, promis. Mais en gros, le THC va jouer de ouf avec cette dopamine. De base, euh, l'anandamine fait en sorte de te refiler un petit peu de dopamine, en mode hop, hop, hop sauf qu'à l'inverse le THC ira là son mode tiens tiens prends tout ça, prends dopamine, dopamine, dopamine. Le THC c'est en gros ton pote trop généreux, ton pote trop généreux mais hypocrite. Déjà parce qu'il est rentré dans ton cerveau de façon que je qualifie de finote mais parce qu'il va complètement hacker le système. Donc imagine en gros euh, neurotransmetteur c'est un feu rouge et un feu vert. il a pas de feu orange ça c'est un truc trop chiant, c'est pas si on doit passer ou pas, là c'est clair et net. C'est soit tu passes, soit tu passes pas. Donc le glutamate ça va être le feu vert et le GABA c'est le rouge. On s'en fout de ce que c'est en détail mais si ça intéresse je te mettrai euh, des, des sources. Il faut comprendre globalement que voilà, ils travaillent main dans la main et qu'en gros ils sont en mode régulation de ton cerveau pour pas que ça parte trop en couille. Euh, Roger, on voit la dopamine là, genre, mais pas trop, hein. Tu restes calme. Et là, évidemment, nous avons chevalier THC avec son petit masque, un andamide, qui va commencer à taper la négociation avec Gaba. Du moins, euh, il va manipuler Gaba. Eh hey, mais toi, t'es trop bégé. Je sais, il a personne qui s'occupe et tout le monde s'en fout de toi, mais moi, je vois que t'es fatigué. Tiens, prends un tout petit peu de repos, t'inquiète, on gère. Et donc, ainsi, il va l'inhiber pour l'empêcher de mettre des feux rouges. Et là, vu qu'il n'y a plus de feux rouges, les neurones dopaminergiques ils sont en mode vas-y, bah, si, on voit un balle de dopamine et tout, flan, flan, flan, flan, ils essaient tous de passer, tous de rentrer. là. Et toi, t'es calé sur ton petit canapé pendant que dans ta tête c'est Game of Thrones, jusqu'au moment où, bah, les marcheurs blancs. Les marcheurs blancs avant la dernière saison, de toute façon, il n'y a pas de dernière saison à Game of Thrones, ils n'ont toujours pas fini la série. Mais au bout d'un moment, ton cerveau il va craquer. Bon, ben bah les gars, vu que vous ne pouvez pas vous débrouiller solo, bah je ferme les récepteurs. Voilà, c'est ça On fait les enfants, on fait les enfants, mais hop, on ferme tout, il n'y a plus rien qui passe. Ah, la douille C'est ce qui expliquerait en gros pourquoi plus euh, on fume régulièrement et plus on fume donc quotidiennement, moins on ressentirait cet effet de plaisir dans tout en fait. Genre, vu que c'est tout fermé, bah, même quand on fait des trucs cool, bah, on est souvent. Euh... Si toute la terre entière fumait que du cannabis tout le temps, je crois qu'il n'y aurait plus de clair. On serait tous dans la flemme totale. Et en gros, ton cerveau va s'adapter et ce que tu vas faire, c'est donc tu vas plus fumer, plus fumer, plus fumer, mais ça sert à rien. Et quand tu vas vouloir retourner à ta vie et arrêter de fumer, bah, ta vie va être super ennuyeuse au début parce que bah, vu que tu as été un bal de dopamine de façon stimulée, bah, la dopamine naturelle qui est produite naturellement par ton corps... Bah avant le THC ne fait pas que ça, euh, d'après des imageries euh, cérébrales, il euh, modifierait le flux sanguin de ton cervelet. Et donc ça jouerait sur la gestion du temps parce qu'en fait le cervelet t'aide à te repérer dans le temps, l'espace, etc. Il qu'en qu'on fasse un petit truc sur le cerveau. Il est sous-côté celui-là aussi. Hein. C'est long euh, la vie sous cannabis. En gros, dans ton cerveau ça fuse mais de ouf d'idées, sauf que ton corps en fait il a totalement fusionné avec le canapé. Et du coup, t'es un peu prisonnier de ton propre corps. Tu ressens tout de façon plus intense, t'as trop la flemme de bouger. Sauf évidemment quand il y a la fonce dalle. Parce qu'on peut pas parler de THC sans ce principe de fonce dalle. Alors euh, la fonce dalle, c'est le fait de fumer et d'avoir bah, la dalle quoi. La... En gros, t'as pas faim, mais t'as faim, tu vas avoir rien envie de faire sauf aller bouffer. Et si vous vous souvenez, dans la vidéo sur l'agression mignonne, j'ai dit clairement retenez bien le nom de noyau puisque puisqu'on va le réutiliser quand on va parler des drogues. Si dans le système dopaminergique, eh bien, il y a un processus de motivation et de récompense qui encourage les individus à adopter un comportement approprié ou inapproprié qui leur apporterait du plaisir. C'est là maintenant. Donc en gros, le noyau Akubens et euh, l'hippopo vont jouer un rôle sur euh, la bouffe et euh, la gestion de la nourriture en mode quand c'est qu'on doit manger, quand on a faim, etc., etc. Et ces deux petites choses sont hyper hyper copines avec l'anandamide. Évidemment, monsieur THC avec son petit masque, il va aller aussi foutre le bordel par là-bas. Toutes les portes qui peuvent rentrer sous couvert d'être anandamide, B ben, va y aller. Du coup, bah, on a faim. On a faim pour, pour rien. Enfin, si, pour, pour le plaisir et pour... Euh, ralasse la dopamine. Et comme pour tout, il euh, y a ces côtés négatifs, il y a une citation qui dit euh, c'est Dieu qui donne et c'est Dursaf qui récupère, ben bah là euh, c'est THC qui donne et c'est nous qui récupérons mal par contre du cannabis régulièrement c'est euh, perdre des vies sur minecraft et ne jamais pouvoir les récupérer ça joue sur le mood la peur les maladies psy la paranoïa l'anxiété la coordination le temps aussi du coup la concentration la capacité à prendre des décisions et en gros euh, la confiance en soi sur le long terme tu fumes parce que tu as un vide à combler au fond de toi parce que tu es triste parce que tu t'ennuies et quand tu fumes au début bah, c'est super cool parce que tu as cette dopamine qui va être en mode ouais trop cool et tout, etc etc et qui va agir un petit peu comme un antidépresseur un pension en fait ça va être un remède sauf que plus tu vas fumer plus ça va être de pire en pire parce que tu vas être encore plus triste parce que tu vas être encore plus isolé parce que tu vas être encore plus seul parce que ton estime de toi va être au plus bas mais du coup tu vas être encore plus triste et donc tu vas encore plus fumer et ainsi de suite, tu enfin, ne plus du tout ressentir cet effet et finalement tu te retrouves addict de quelque chose qui te fait plus de mal que de bien. Encore une fois j'en ai parlé très bien ici. Aujourd'hui il y a plein de recherches qui démontrent que le cannabis modifie le cerveau mais que cette substance est moins dangereuse et moins addictive que la alors c'est tout un débat qui fait rage et désespoir etc je vous mettrai plein de petits liens euh, là dessous évidemment moi je vous dis pas euh, fumer du cannabis c'est mieux que boire moi je vous dis juste ne tombez pas dans les drogues que ça soit l'alcool ou le cannabis ou aucune autre franchement je ne buvais pas ne prenez pas de drogue néanmoins je suis pas votre daronne et encore une fois vous êtes tous libres de faire vos vies mais je préfère vous tenir au courant de ce que c'est les choses parce que au pire si vous avez envie de consommer de la drogue au moins vous savez ce que vous faites et vous savez comment c'est comment ça se passe etc comme je l'ai dit dans mon note vidéo, euh, vous êtes libre de vous mettre vos propres petits bâtons dans vos roues, de vous saboter vos vies, etc. C'est votre choix personnel. Mais ça c'est juste que la drogue n'est ni la solution, ni un pansement à votre malheur interne. Si ça ne va pas, il faut essayer de discuter, d'aller consulter ou de faire quelque chose pour avancer. Alors oui, si vous avez envie de fumer ou de boire socialement, de temps en temps, c'est ok, le plus tard possible et de façon le plus occasionnellement possible, voire jamais Aujourd'hui euh, le cannabis est très compliqué à analyser seul parce qu'il est souvent euh, associé à quelque chose d'encore pire que lui le tabac qui est donc une drogue aussi très addictive et que le tabac a encore juste lui seul ses propres effets alors si vous voulez une vidéo sur les effets du tabac sur le cerveau je vais faire l'alcool aussi mais euh, si ça vous intéresse le tabac parce que c'est quelque chose d'ultra consommé enfin de légal au final avec l'alcool et c'est de drogues légales mais euh, si ça vous intéresse je vous en ferai un, un autre format. Je le répète encore une fois même si c'est très dur à assimiler à comprendre Prendre, on ne peut pas mourir du THC en lui-même. A l'inverse encore une fois de l'alcool. L'alcool, on peut faire une overdose parce qu'on propose d'alcool, euh, on va mourir sur le court terme et sur le long terme. Le tabac, pareil, on va mourir sur le long terme, etc. C'est des causes de mort énormes. Le THC en lui-même ne tuera personne. Au pire, vous ferez une, une crise blanche, ça sera horrible. En gros, dans la consommation de THC régulière, c'est le tabac qui va vous tuer. Mais même si le THC en lui-même ne tue pas, il fait des ravages sur le cerveau et dans votre vie, et surtout à l'adolescence. Et c'est là où cette substance est la plus dangereuse. Parce que même si, comme je de le dire ça ne vous tue pas ça va modifier de ouf votre cerveau ça va jouer sur la mémorisation la motivation l'apprentissage et autres euh, tous les autres trucs cognitifs et quand on est ado on a un cerveau qui est en cours de développement faut savoir que le cerveau se termine entre 25 et 30 ans 25 ans à peu près d'après les récentes recherches donc imaginez un cerveau à 15 ans vers 12 15 ans vous avez accès à de nouvelles formes de pensée donc les y pensées formelles hypothétiques déductives etc etc vous voyez donc le monde de façon différente de l'adulte et non pas parce que vous êtes stupide et adolescent, mais juste parce que biologiquement vous êtes en train de vous construire, ce qui est tout à fait normal, on est tous passés par là. Et vraiment, quand je dis qu'à l'âge adulte c'est se mettre des bâtons dans les roues, quand vous prenez des drogues à l'adolescence, c'est pas des bâtons que vous mettez, c'est des gros rondins de bois de 30 kg que vous mettez devant votre vélo. Et ces rondins de bois vont vous empêcher d'avancer pour le reste de votre vie. Vous allez rester coincé à des stades pas cool de votre vie. Si vous commencez à perdre vos vies de Minecraft à l'adolescence, ça va être très long. et qu'en plus de ça le cannabis peut déclencher de nombreuses maladies psy mais ça je pense vous en faire un autre format plus en détail. Parce qu'il y a plein de choses à dire aussi Voilà, je vous invite vraiment à aller regarder l'autre vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu, à me donner vos avis, vos opinions, ce que vous en avez pensé, etc. etc. Et euh, n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur mon Patreon. Je publie régulièrement des articles sur ma façon de voir, de penser, etc. Si vous pouvez juste aller faire un tour pour voir, si jamais. N'hésitez pas à liker aussi pour soutenir la chaîne. Et c'est tout Non, je vais pas vous faire une chanson aujourd'hui. Voilà, voilà